Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment exclure certains titres, certains chapitres de la numérotation. Nous aimerions par exemple que bibliographie, conclusion et introduction figurent toujours dans le sommaire, gardent la même présentation que les autres titres, mais ne soient plus numérotés afin que la numérotation commence à 1 pour le premier chapitre. Le but étant d'obtenir ce document. La solution est d'utiliser des styles de paragraphes dédiés. Afficher la fenêtre des styles, style de paragraphe, clic droit sur titre 1 puis nouveau. Dans l'onglet gestionnaire, nous donnons un nom plus significatif, par exemple, donc titre 1 sans, num sans numéro. Dans l'onglet plan, et numérotation, niveau de plan, sélectionnez niveau 1. C'est cette propriété qui intégrera les paragraphes mis en forme avec ce style dans le sommaire, avec le niveau de plan choisi. Procédons de même pour titre 2. clic droit, nouveau. Niveau de plan, cette fois-ci, c'est le niveau 2. Et en gestionnaire, nous mettons par exemple titre 2. Sans numéro. Il ne reste plus qu'à appliquer ces styles aux paragraphes concernés, par exemple, introduction, titre 1 sans numéro, conclusion et bibliographie également. Et pour les chapitres de niveau 2, nous pouvons appliquer titre 2 sans numéro. Il nous reste à actualiser l'index.